Bonsoir, bonsoir, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vais m'adresser un peu aux communicants, soi-disant journalistes du CNRD. J'ai vu le conflit. Mohamed Marat lui-même, et il disait... Dans l'émission, que après que les, les réseaux sociaux, oui, ils vont dire tout ce qu'ils veulent de lui. Mohamed, tu es gonflé. Mohamed Mara, c'est le présent Fakonde, tu traites de tous les mots. Tu peux parler à ton père comme ça, Mohamed Mara. Un bandit, un narco fait le coup d'état au présent Fakonde. Parce que tout simplement, toi aujourd'hui, vous courez dans les bureaux. On vous donne des miettes, tu viens te flanquer et raconter des histoires. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici, sur Dr Kassouri? Ali Touré est sorti ici devant vous, les médias. Est-ce que vous avez eu le courage de dire à Ali Touré qu'il a menti Il a dit que Dr Kassori a détourné 46 millions. L'argent n'a jamais été donné. Ils les ont arrêtés sans preuve. Parce que ce sont des politiques, parce que Dr docteur Kassori a été mis provisoirement à la tête du parti. Il y avait un grand homme derrière lui, une forte mobilisation, l'orge de son investiture. Mais toi, tu viens te flanquer, insulter le président Alpha Condé. Non, je ne vais plus te laisser. Mais prenez, ils ont pris des experts parce que tu n'es même pas renseigné. Toi, tu es flanqué là-bas, tu n'es même pas renseigné. Le CNRD, ils ont pris des avocats français. Les paradis fiscaux fouillés partout. C'est un franc pénis, ils n'ont pas trouvé du président Fakonde. C'est vous qui êtes là à intoxiquer la population comme les Youssouf Goundou. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici de Zénab Nabaya Oh, elle a pris 200 milliards, mais le dossier-là est parti où Elle va prendre 200 milliards, elle va mettre dans quelle banque Elle va envoyer dans quel pays Mais c'est encore vous les journalistes. Et c'est pourquoi le président Fakonde avait raison. Plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. Des bêtes comme vous, vous vous flanquez et racontez des histoires. C'est que le président Fakonde a fait pour ce pays. Malhonnête. Il couignit. Allô, mon kakoulouma. Tu te flanques l'arrogance. Et je vais dire quelque chose, ça va fâcher. Des bêtises seulement. Et je vais dire quelque chose, ça va fâcher. Ce malhonnête. Je vais dire quelque chose, ça va fâcher. Mais le malhonnête, mais il faut nous parler du nouveau siège de Girassi. Grâce à qui Qui a aidé ton patron pour avoir ce siège Mais tu ne parles pas de ça. Mais il vient s'asseoir, raconter des salades, des bobards. À un moment donné, respecter les gens. Tu dis qu'on te manque de respect. Oui, tu manques de respect au président de la, de la République. C'est des Guinéens qui ont voté pour lui. Ton bandit de Mamadi Doumbouya, personne n'a voté pour lui. Ce n'est qu'un simple narco. Tu ne parles pas des biens de Mamadi Doumbouya. Tu ne parles pas de l'argent volé à la présence. Est-ce qu'il a, a présenté ça au Guinéen Est-ce que Mamadi a présenté ça au Guinéens Voici ce qu'ils ont trouvé à la présence. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment dommage. Mais... On apprend que... Abdel est arrêté. Si ça c'est vrai aussi... Allons-y seulement. C'est que vous allez, vous êtes en train de montrer votre visage. Vous êtes en train de montrer aux Guinéens qui vous êtes. Continuez à faire le mal. Continuez à faire le mal. Parce que vous n'avez rien compris d'abord. Si vous pensez que vous pouvez intimider les gens, c'est ce qu'on a dit aux gens de euh, euh, euh, à l'UFDG. Quand je vous dis, on parle de l'arrestation de d'Abdoul Sako. Vous, vous allez comprendre maintenant. Vous pensez que Doumbouya est prêt à partir Celui de la société civile, Abdul Sako. Maintenant, ils vont là. La... cest ils ne veulent même pas que quelqu'un parle dans ce pays-là. Abdul a pris les armes. Il a frappé quelqu'un. Il a volé. Maintenant, on arrête les gens parce qu'ils ne veulent pas partir. Les sacrifices. Les Guinéens, restez, dormez. Les faux journalistes-là. On en parlait maintenant. Ça dit, personne ne doit parler. Vous soutenez la dictature. Moi, je suis, te, je suis tellement convaincu que Mamadi va tomber. Je suis convaincu qu'il va tomber. Mamadi va tomber. Inch'Allah. Continuez à l'encourager, ces dérives-là. Si c'est ce qui était là avant le 5 septembre. Oui. Oui. Oui. Oui. Mm -hmm. Oui, oui, c'est ce que je viens d'apprendre là. Je suis en direct. Je vais... Voilà. Merci beaucoup. OK. Hum. Mm -hmm. mm -hmm. Il pas de problème. Je vais beaucoup. OK. Il yep. n'y yep. yep. a pas de problème. Je vous reviens après le direct. Ah, ouais, ouais. Donc la famille, comme vous venez d'apprendre, c'est confirmé l'arrestation d'Abdul Sako des Forces Vives. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans un pays de droit. Mamadi Doumbouya, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Je vous ai dit dès le départ. Ce bandit ne veut pas partir, il veut faire comme Lansana Conté. Tu viens faire le coup d'État au président Fakonde, Tu dis non, troisième mandat, tu dis pauvreté. Toi, tu es incapable. Ça fait 16 mois maintenant. Vous pensez qu'on va rester là, assis, et regarder ces narcos, diriger la Guinée Vous venez humilier le président Fakonde, Vous dites tout, vous mentez. Oh non, pauvreté, oh troisième mandat, instrumentalisation de la justice. Maintenant, on arrête tout le monde. C'est Abdul que vous arrêtez encore. Ça dit, vous allez remplir la maison centrale. Charles Ray était en train de dire non qu'ils sont en train d'agrandir. Hé, hey, vous allez attraper tous les Guinéens, mettez dedans. Mais quand le peuple va se lever, c'est fini. Continuez à attraper les gens. Regardez-moi des bandits comme ça. Des vrais bandits réunis comme ça. Ça, c'est la démocratie, ça. Un bandit, tu n'as pas été élu par le peuple. Organise les élections et fous le camp. Non. Les journalistes malhonnêtes, vous voyez cela, comme je le disais tout de suite. Vous voyez un bandit qui est là, qui a tué des gens, jusqu'à présent. Il n'y a pas de jugement pour ça. Vous êtes flanqué et en train de parler du président Fakonde. Votre vaurien de Mamadi Doumbouya, c'est grâce à qui Il était à la tête des forces spéciales. Vous venez vous flanquer, vous n'avez même pas de sujet. Oh, le président Fakonde. Il y, y avait quoi comme recette en Guinée nous, t'étions le président et Ebola en a fini avec nous ici. Nos recettes, c'est combien C'est connu, c'est sur papier. Ce que la Guinée gagne, avec les dépenses. Aujourd'hui, eux, ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer La bauxite sort. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer Au lieu de vous flanquer devant les médias, le président Condé, on dirait que c'est leur papa qui a mis de l'argent dans les caisses de l'État. On dirait que c'est leur papa qui était au trésor public qui a, qui a mis de l'argent là-bas. Ils sont là, arrogants, bavardés seulement. La petite Girassi là, Djaray, et Mohamed Mara, Des conneries comme ça. Tous les journalistes qui étaient pour le CNR au début, mais ils ont compris, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est bien fait. Moi, je vous ai dit, ici, les forces vivent. Je vous ai dit, vous allez renoncer, c'est l'échec. Ils ont appelé des cadres. C'est ça. Regardez les médias aujourd'hui. L.A.S.Loudal, on ne le parle, il ne comprend pas souvent. Quelqu'un est venu, il ne veut même pas te sentir, c'est un ethno. Nos parents, qui c'est-à-dire qu'ils sont ethno, c'est eux. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Quand il y a un mouvement, tout le monde décide. Vous, on vous appelle de côté. On vous dit, ah non, calmez-vous, après la transition, voilà, on fait croire à L.A.S.Loudal. Oui, c'est le candidat potentiel, mais vous n'avez rien compris quelqu'un qui t'a quelqu humilié te fait sortir, raser ta maison tu penses que lui il a quelque chose pour toi quelqu'un qui t'a humilié te fait sortir, je ne sais, je ne comprends même pas certains militants de l'UBG. ceux qui parlent que oui, notre alliance avec le RPG le jour qu'il y a élection on va se boxer, mais pour l'instant là, tous ceux qui vous appellent, vous parlent c'est les gens du CNRB s'ils aimaient El Aseloudalé, après tout ce que El Asseloudale a fait pour, pour lui ils n'allaient pas l'humilier comme ça il n'y a pas plus que humiliation Quelqu'un qui prétend devenir président dans un pays, où il a habité, il a fait sa jeunesse, tout. Là, ça raconte, est passé. s'est Daddy c'est venu. Sekouba est, est passé. Le président Fakonde, personne ne l'a fait sortir. La personne que toi tu as soutenue, tu as applaudi, tu es allé à son investiture, il te fait sortir et il rase la maison. Vous vous pensez que vous, vous n'avez rien compris. C'est ceux qui mangent avec le CNR2, qui trompent encore jusqu'à présent. Et l'Assemblée, et en tout cas, c'est militant pareil pour Sidi Atouré, Vous ne le connaissez pas, hein? Ils font tout ça là parce qu'ils veulent pas le Quator. Vous avez vu l'ambassadeur de France s'interférer dans, dans nos problèmes? Ça doit vous, ça doit vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est l'affaire du président Fakonde? Vous pensez que le problème guinéen, c'est l'affaire du président Fakonde? Ou la souffrance qui est là aujourd'hui là? Les 12 000 comprends qu'on met à la retraite, ils sont incapables. C'est l'affaire du président Fakonde. Mais les gens ne comprennent rien jusqu'à présent. Continuez, continuez à écouter. Continuez à écouter. Vous pensez que Doumbouya a du sentiment ou il, il veut même entendre parler du, de Selou Il allait l'écouter. Même fois ici, le président Fakonde, quel que soit leur désaccord, mais il a toujours tendu la main à Ella Il a toujours respecté Ella Bien vrai que c'était dur, mais il lui a considéré. Mais Doumouya quelqu'un qui vient d'abord, il te fait sortir. Et tu vas dormir dans les rues, ce n'est pas son problème. Il te fait sortir, il rase ta maison. En espace de temps, malgré qu'il y a plusieurs terrains, il construit sur, ta, sur ton terrain. Vous, vous pensez que lui, il a quelque chose pour... Continuez à rêver. Quand j'entends des journalistes, hein? oui, je suis condé, je suis au courant. Non, mais c'est de n'importe quoi. Moi, je vous avais dit, c'est pourquoi j'étais fâché. Je savais qu'on allait arrêter les gens. Vous n'avez rien compris. Vous avez vu comment ils ont arrêté les Fonikemangé quand ils ont déclaré oui, ils vont partir en grève. Ils vont manifester. Ils les ont arrêtés. Maintenant, c'est Abdul Sako. Je vous ai parlé, je vous ai parlé, je vous ai parlé. Hey Même si UFDG ne gagne rien demain, c'est 10 000 fois mieux que le CNRD. Je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Je vous ai parlé fatigué, vous n'avez pas compris. Les bandits, là, ne veulent pas partir. Vous pensez que tous les responsables du RPG, là, qu'on a gelé leurs comptes? D'autres n'ont même pas leur nom à la CRIEF. Mais ils font tout ça parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'activité politique. Et c'est pareil pour l'UFDG. Ils se sont dit, il y a des commerçants. Si vous avez vu qu'ils sont venus, les, les, les, les vendeurs de médicaments, là, ils se sont attaqués à eux. Commencez à les détruire complètement. Vous pensez que c'était quoi C'est de la politique. Ils se disent que c'est eux qui soutiennent et là c'est d'aller. Mais vous ne comprenez rien jusqu'à présent. Vous n'avez rien compris. Oh elle Et là, c'est dans les rampes. Ils vont l'attraper. La, je vous ai déjà dit ça, mais vous n'avez pas compris. Quand j'entends des petits blogueurs parler quoi Damaro, Moi, je vous ai dit, moi, j'ai mon camp. Je suis du RPG. Après le départ de Mamadi, je suis dans le RPG. C'est ce que vous n'avez pas compris Ce que tu n'aimes pas, là, pour toi, là, pour ne pas souhaiter pour ton ami. Je vais venir m'attaquer à l'UFDG. Ça va nous donner quoi vous voyez des médias aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, la division. Mais qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce que nous gagnons Les faux de Houtou, ils sont sous contrôle judiciaire. On a nos cadres en prison. Faudu Mangue et en prison. Abdoul Sakho aujourd'hui, arrêtez. C'est ça la démocratie Ils ont fait quoi de mieux que le président fakonde C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens se réveillent maintenant. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, quelqu'un qui disait, on va faire l'amour aux Guinéens. C'est ça l'amour aux Guinéens Un bandit de grand chemin comme ça, Mamadi. dit c'est ça l'amour aux Guinéens. Il faut que les gens se réveillent, comprennent cela. Quand je vois des gens. Ça dit, tout le monde. Des gens parlent de politique. Ils sont émotionnels. Ils ne réfléchissent même pas. On voit des gens, des blogueurs, des illettrés. Ils viennent s'asseoir. Oh, nous, RPG. Ils comprennent rien. Ce qui est bon pour eux-mêmes, ils ne voient même pas. Vous, vous pensez que Mamadi vous aime Moi, je vous avais dit dès le 5 septembre. J'ai dit. Finissez de danser, vous allez venir, on va se faire les yeux doux. Parce que je savais déjà. Depuis le 5 septembre, vous m'avez vu attaquer l'UFDG. elle a c'est dans Moi, je vous avais dit, j'ai dit, c'est parce que vous ne connaissez pas, maman dit, vous ne connaissez pas les vraies raisons du coup d'État. Si vous saviez les vraies raisons du coup d'État, vous alliez peut-être rester tranquille et observer. On l'avait dit ici. Mais vous n'avez pas compris. J'ai dit, si, elle a c'est dans avaient des bons conseillers, il n'avait même pas besoin de soutenir le coup d'État. Dumbuya allait avoir peur de lui de plus. Mais le fait d'applaudir, le fait de, de sortir même, allait convaincre les gens. Vas-y, Dumbuya s'est dit que, ah non, lui, c'est fini. Il est, dans, il est dans mon panier. Mais il est trop tard. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est unir les forces politiques et la communauté internationale. Ils savent ce qui est le, le parti UFDG, le RPG Arc-en-ciel. Mais si... Vous ne comprenez pas ça? Ah non, alliance avec euh, euh, euh, euh, RPG. Vous pensez qu'on parle à des élections? Non, c'est faire partie de ces bandits. Vous pensez que c'est l'élection? Qui vous a dit qu'on parle d'élection ici? Le combat du président Fakonde, il est dans son droit. Si le président Fakonde peut battre, enlever ces bandits-là, lui, il est dans son droit. Mais avec l'alliance des partis politiques. C'est pour le survie des partis politiques. Ça n'a rien à voir avec le président Fakonde. Ils viennent s'asseoir. Oh non, vous allez soutenir le RPG. C'est pour le président Fakonde. C'est rentré, c'est sorti. Non. Le combat des leaders politiques, c'est pour le survie des partis politiques. Mamadi et son clan, ils ont décidé, on vous a dit depuis longtemps. Vous n'entendez même pas les Bogolas dire que non, il faut bannir l'UFDG, les partis. Là. Vous n'entendez pas? Non. Bah, attendez, celui qui est Parce que elle est là, Moi, je n'ai pas besoin de toi ici. Attends, je vais te bannir d'abord sur cette plage. Pour inciter les gens. allo Danga Celui qui a pris les armes pour aller attaquer la présidence. Ni Celui qui a pris les armes. Allah là Mamadi Doumbouya. Qui a pris les armes pour aller tuer les gens à la présidence. ni dans pris les armes pour Face au Dendjoulou. Face au Dendjoulou. Quelqu'un qui a pris les armes. Djanfanté, on l'a nommé ici. A tout un français. c'est Kanaka Blaswa Sialo. Mon fou. Oyewa, que ta présence va qu'on attaqué. Alu Djanfanté, l'ou drogue fréla, l'ou. Allini, l'ou moulu, n'y en train d'inciter. Celui qui allait tuer plus de 200 personnes. Mettre le pays en état aujourd'hui. N'alcède la d'encadé, y a moi je n'ai pas pris les armes. Moi je suis en train de réveiller les gens. Malta je suis en de développer la Il faut que l'UFDG et la Seloudale comprenne cela. Si tu veux prétendre demain gagner des élections. moi je t'ai déjà dit, tant que Doumbouya, il ne faut même pas rêver. Bon, là, il ne faut même pas rêver. J'étais déjà dit, il ne faut même pas rêver. C'est pareil pour le RPG. Je vous ai déjà dit ça depuis longtemps. Ces gens de CNRD m'ont appelé. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit Dieu seul est mon témoin. Dieu seul est mon témoin. Je les ai dit, laissez les partis politiques tranquilles. Mais ils sont sur ce combat-là. On vous a parlé, vous ne comprenez pas. On vous a parlé, vous ne comprenez pas. Donnez-moi une minute. Donc, si vous ne voulez pas comprendre, tant pis pour vous. Actuellement, Mamadi a décidé de rester au pouvoir. Il faut que les gens comprennent. Mamadi n'est pas prêt à partir. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, Mamadi n'est pas prêt. Abdoul a fait quoi On va arrêter sa Sako. Des forces vives. C'est ça la démocratie Hein C'est ça la démocratie Maintenant, vous avez tous compris, maintenant, Faline, Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour la démocratie, pour organiser des élections. Mamadi a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Un D'abord, c'est un narco. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pour sauver la France. Pour piller nos richesses. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pour la France. Vous voyez l'ambassadeur aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, Afrocaria. Allez-y aujourd'hui, dans les camps militaires. Le nombre... De militaires français. Lors de la dernière rencontre avec les ambassadeurs de G5, vous avez entendu l'ambassadeur, le voleur de vin, l'ambassadeur de, de France en Guinée, le voleur de vin, vous avez écouté ce qu'il a dit. Lui, il est devenu directement communicant, porte-parole du CNRD. Défenseur. Vous avez vu des écrits sur lui. Il y a d'autres même qui demandent des pétitions pour qu'il quitte la Guinée. Vous pensez que Mamadi va organiser des élections Bon, là, les deux ans qu'ils ont donné, si rien n'est fait, si on n'en est pas Mamadi, si Mamadi quitte là, la... c'est que Dankadé n'est né. Si Mamadi bouge, vous avez vu au Mali, la date que Assimi ils ont donné aux gens pour le référendum, ils ont rejeté ça encore. Je vous dis, ces bandits-là, tant que ces bandits sont là, il n'y aura pas de développement. C'est tout ce qu'ils ont à faire seulement. C'est que l'oreille veut entendre. Tout ce que l'oreille veut entendre, c'est ça. C'est comme il est en train de pleu euh, euh, euh, pleuvoir. Le CNRD, là, ceux qui sont, ils font croire aux Guinéens, il est en train de pleuvoir, ils prennent de, de l'eau pour arroser les fleurs. C'est ce que le, le CNRD est en train de faire. Il est en train de pleuvoir. Ils sont venus trouver la pluie. Ils prennent de l'eau et ils, ils veulent arroser les fleurs, les arbres. Donc, réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup. Tous les projets qui sont là, ils sont venus trouver. Donc, quand ce que je suis en train de vous expliquer là, analysez vous-même. Il pleut. Ils prennent des seaux d'eau et qu'ils vont arroser les fleurs. Ça a un sens. Ah, C'est ça la politique du CNRD. Ils ne vont rien apporter. Ils ne feront que piller. Ils ne vont rien apporter. Ils ne feront que gaspiller. C'était mieux de laisser les seaux d'eau là, après la pluie, utiliser. Mais, les chantiers sont là, ils font des dépenses inutiles. Faire croire aux gens que c'est eux. À part Mamaya sur Mamaya. Qu'est-ce que vous voyez Les jeux, les danses, c'est tout. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est ça. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est Mamaya. Les jeux, les rencontres, c'est tout. Invite les stars, c'est tout. C'est tout ce qu'on est en train de vous faire croire. Rien d'autre. Aucun vrai projet de développement. Le trésor public, tout est vide. Le port est cher. Donc, euh, franchement, réveillez-vous. Moi, j'avais prévenu les, les leaders politiques. Je vous avais dit, vous allez rejeter ça, vous allez regretter. Bon, aujourd'hui, l'arrestation d'Abdul Sako, c'est que j'avais dit, non. Depuis le 5 septembre. tout ce que, Pourquoi les gens aiment dire, ah, nos Damaro, c'est un voyants, il avait dit. C'est-à-dire, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Nous, on parle, on n'a pas de partie prise. Moi, Damaro, je n'étais pas député, je n'étais pas dans le gouvernement. Les membres du CNR, du gouvernement du président Fakonde, j'ai dit mes vérités. Même au temps du président Fakonde, j'ai toujours dit mes vérités au ministre du président Fakonde. Personne ne me paye. Personne ne paye mes factures. Donc, c'est pourquoi, moi, dans ma tête, je suis libre. Je suis libre de dire ce que je veux à qui que ce soit. Donc, c'est comme les leaders politiques. Donc c'est pourquoi je suis libre. Je viens parler comme je veux. Voilà. Je les avais dit. Ceux qui ont suivi mes vidéos. Le 8. J'ai dit que je ne suis pas content d'eux. Mais qu'ils vont regretter l'acte. là. J'ai dit que c'est dans l'avantage du CNRD. Vous pensez que s'il y avait eu la marche le 9. Vous pensez que ces gens là. Ils allaient oser arrêter quelqu'un. Ils allaient chercher à, à négocier. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous les avez donné le temps. Vous les avez donné le temps de faire ce qu'ils veulent. Hein? On vous dit, allez-y vite, à l'acte. Non. Mamadi a pris les armes pour aller faire son coup d'État. Il a entendu quelqu'un. Il a négocié avec vous. Il a négocié avec le peuple. Non mais franchement, vous voulez vraiment gagner quelque chose là, au moment qui c'est chaud là. Je vous ai dit, l'union des partis là, ça les dérange. C'est de chercher à promettre les gens, oui, on va faire ça. Même s'ils libèrent Fonikemangue. Ça change quoi? Même si euh, les plaintes comptent et la cellule, ils soulèvent tout ça là. Ça change quoi? Ça change quoi? C'est question d'élection. Quand vous allez dire encore élection, allons-y aux élections, faites ça encore, ils vont vous arrêter. Ça change quoi? Tant que Mamadi est là, ce que vous voulez là, vous n'allez pas obtenir. Vous voulez que j'explique ça en quelle langue, dans quelle langue En Poula, en guerzé, en malinke. Élection à la, comment on dit ça en Poula Si Dumbuya est là. Quand Dumbuya notera élection à la, donc je me suis débrouillé un peu, je crois que vous avez compris maintenant. Tant que Dumbuya est là, il n'y a pas d'élection où celui-là va être candidat, où le candidat de l'URPG va être là, où Sylvia va être là. C'est ce que vous devez comprendre. Tant que Mamadi est là, mettez cela en tête. Vous pensez qu'il a fait le mal, pourquoi Vous pensez qu'il a détruit vos maisons, pourquoi Lui, il a, il, il, il, il a toujours sa maison de l'Andrea. Sa famille est là-bas. Ses frères sont là-bas. Mais il est venu pour casser. Il, est, il a cassé pour elle, c'est d'aller. Vous pensez que ces bandits sont... Ça dit, ils se sont dit, non, la Guinée c'est pour nous. Voilà, nous on fait ce qu'on veut. Ça dit, Ça Vous n'avez rien compris jusqu'à présent.